Pour cet exercice, nous cliquons donc sur le 10, en restant appuyé nous allons sur le 20, et alors tout est en bleu, et en allant dans le coin, là où il y a le un carré, une croix paraît. Nous déplaçons jusqu'en bas, et là nous faisons de même de ce côté. Donc ici nous souhaitons avoir l'addition des deux. En allant ici, nous tapons égale 10 plus 5 entrée. et nous avons bien le résultat en utilisant la poignée de recopie nous allons jusqu'en bas et nous remarquons d'ailleurs que si nous cliquons deux fois sur la case nous voyons en bleu l'adresse de la cellule et en rouge ce qui permet de se repérer facilement. Pour sortir de l'édition il suffit de cliquer sur annuler.